Pour dire dans quel état elle reste, ouais, ouais. de toute façon ouais. je suppose qu'il faut traiter tout. Ben, bah, au point où tu en es, euh, ouais malheureusement. Non. Et même ce qui est sain, il faudra traiter de toute façon. Maintenant en fait c'est juste le problème pour voir euh, si si toutes, toutes les gîtes sont, sont atteintes ou pas. Et à quelle proportion. Mm -hmm. Mais tu vois comme ici euh, c'est déjà atteint à... Celle-là oui, celle-là. Oui, celle ouais, c'est Il y en a... Euh... Celle là, celle-ci qui est très atteinte, celle-là, et là il y a encore deux autres qui sont les avait déjà repérés. J'ai gratté une partie, mais donc il y a voilà. et tout le grenier est dans cet état. Heureusement, celles qui soutiennent n'ont qui sont pas n'en sont pas trop C'est ça, on ne sait pas de changer, vous est un peu coincé. Si je peux soulever. Vous bon, mais... voyez Encore. On... Il y a celle-ci au bout qui est atteinte. Ah, oh, si celle-là. Ouais. Ouais, tout a changé. Hein. Oui, mais celle-là, on ne sait pas. Ouais, ouais ça Il faudra... Celle-là, il faudra les traiter jusqu'à Il, faut, il faudra... Il devra la doubler et puis la changer. Ou bien la, la, la traiter, la doubler. Parce que je vois ça bien va. que de, dedans... Ça me semble... que ouais, c'est tout à fait creux dedans. Tu vois ici mm -hmm. ça, ça descend. Hein. Ah là là là là pas sorti de l'auberge. Parce que celle-là, on ne sait pas les changer. On ne sait pas... Ah, non, non, parce que ça, ça soutient ton, ton toit. Donc euh, là, j'ai pas le choix. Les autres, on, sait, on va changer, mais les... déjà pour les changer, il ne va pas avoir facile, enfin, si, il va faire une à une, parce que...